Ouais, je bien ou quoi Tranquille ou quoi Ouais, ouais, ouais, tranquille. Alors là, on vient d'assister à un match absolument magnifique. On n'a rien à dire sur ce match. Il était beau. Il était magnifique. Il y avait quoi Du talent. On a vu des buts absolument incroyables. Tu te rends compte hein Du niveau de la Coupe d'Afrique des Nations. Hein T'es choqué hein Tu vois des buts de 40 mètres. <rire> Et ouais, bravo à toute l'équipe du Malawi, à tout le peuple euh, qui vient du Malawi. Je ne sais pas comment on dit euh, Mala, Mala, malawien, Mala, malanan, comment on dit, hein Parce que là, malheureusement, le... <rire> malheureusement, Malawi, <rire> vous êtes éliminé. Mais bon, grosse force à vous, vous êtes arrivé euh, en phase finale. Le Maroc, oh là là, mais qu'est-ce qui vous arrive Vous n'arrivez pas à mettre des buts euh, normaux, des... Que, que vous voulez mettre des buts incroyables et qui choquent tous les réseaux sociaux, hein C'est ça donc là, les Comoriens, ils ont mis un coup franc de malade. Vous, vous venez, vous dites que c'est vous les chefs du, des coups francs de la Coupe d'Afrique des Nations Achraf Hakimi, c'est officiel, t'es le meilleur arrière-droit du monde entier. Voilà, donc tu es le roi euh, à ce poste. Là, dit Maria, j'espère qu'il voit bien toutes les prouesses que tu, que tu réalises avec euh, euh, le pays du Maroc. Et j'espère qu'il va te, te donner le ballon. Tu comprends Hein Et dit Maria, t'as vu ce qu'il fait là voilà, donc reste concentré et quand Ashraf Hakimi va revenir euh, au PSG, t'as intérêt à lui faire des passes. Parce que là, il y a des gens qui commençaient à dire que Ashraf Hakimi, il est diminué, je sais pas quoi. Regardez comment il porte le Maroc. Hein et puis votre numéro 10 là, El Adadi. il est mignon lui là avec le ballon. Hein. Oh là là, toi, bon, je vais pas dire n'importe quoi à dire de venir au Paris Saint-Germain parce que... Vous savez tous, le roi est de retour. D'ailleurs, vous avez vu son petit documentaire Netflix. Oh là là, qu'est-ce qu'il est mignon dedans. Le roi est de retour. Je, je veux bien sûr parler de Neymar, mais bon, c'est une petite parenthèse. Là, on reste sur la Coupe d'Afrique des Nations. Et là, franchement, ce match, il était dingue. Le Maroc, vous avez eu chaud. hein? hein le Malawi a ouvert le score avec un but de 40 mètres. Hein vous, vous avez fait une remontada directement fabriqué au Maroc. Tu comprends Ce n'est pas les remontadas hispaniques. Là, vous avez fait une remontada qui vient directement du Maroc. Et là, oh là là, que des buts de malade. Des coups francs. Oh là là, Hakimi, mais toi, fou, fou. oh mais toi, tu vas revenir au Paris Saint-Germain, tu vas nous faire un bien fou. Oh là là, cette Coupe d'Afrique, le Maroc, vous avez été exemplaire. Vous n'êtes pas dans les polémiques. Vous avez, vous, vous êtes plein de rien du tout. Euh, les Comoriens, euh, apparemment, vous les avez euh, bien aidés. Vous avez été euh, super géniaux. Donc moi, je pense que le Maroc peut aller jusqu'en finale. Euh, donc là, on va avoir droit à un match de malade entre le Maroc et le Sénégal. Et comme vous le savez, le Sénégal, là, ils ont peur. Je te l'ai dit. T'as pas vu comment ils ont joué là juste avant Hein Ils avaient peur alors que c'est eux qui avaient l'ascendant sur le match. Ils ont joué contre le Cap Vert. Hein ils étaient là, ils étaient tout tremblants. Sadio Mané, il était blessé. Ils l'ont dit, joue quand même. Tu te rends compte leur meilleur, leur meilleur joueur blessé, ils ont dit, vas-y cours, joue, joue. Il a dû dire, non, mais les gars, là, je crois que ça ne va vraiment pas. Et là, il est sorti. J'espère qu'il va se remettre et euh, qu'on va avoir une belle, une belle, un beau quart de finale entre le Maroc et le Sénégal. Tu comprends Là, c'est deux lions. Il y a les lions de l'Atlas la et les lions de la Teranga. On va voir c'est qui qui rugit et on va voir c'est qui le char. Là c'est qui qui va dire miaou et c'est qui qui va rugir comme un lion Tu comprends C'est les lions de l'Atlas ou bien c'est les lions de la Teranga Qui est-ce qui mange de la viande Qui est-ce qui mange du pâté pour chat C'est ce qu'on va voir.